Au moment où on prend notre vraie responsabilité, que je vis avec ma mère, ce que je vis avec mon enfant, ce que je vis avec le gouvernement, ce que je vis avec les complotistes, ce que je vis avec la belle-sœur, ce que je vis avec François, c'est la résonance de ce que je suis. Et je ne dois pas être attaché à tout ce que j'aime et en vouloir et être en crise ou en tabarnak, hein, en bon québécois, par rapport à tout ce que je n'aime pas. On doit trouver ce qu'on appelle fou le chemin du juste milieu à travers tout ça. Avoir de la compassion, de l'amour, de la tolérance pour chaque individu, chaque entité, chaque âme qui marche son propre chemin de reconnexion et ne pas embarquer dans leur modèle. Parce que le moment où j'embarque dans leur modèle, j'active mes souffrances. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est tout simplement l'antidote du moment. Dans la résistance se cache l'antidote. Mais plutôt, inclinons-nous devant la résistance du moment et observons quel est l'antidote derrière tout ça.